Okay, on va parler un peu. OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 21 juillet 2020, 2022, il est 13h50. Donc, ça dure 58 minutes 40 secondes. C'est un enregistrement que j'ai pris. C'est mon avocat Michel Lebrun qui se trouve à expliquer. Euh, L'illégitimité, si on veut, de l'Assemblée nationale et du système actuel. Donc, je m'excuse, je vais essayer de placer ça autrement. Donc, euh, je pense qu'on va essayer de... Ah, comme ça. OK. Donc, euh, écoutez, j'ai fait mes commentaires là-dessus. Euh, C'était pour être capable de le rendre public. Euh, <coughs> je suis là parce que c'est une vidéo, tout simplement. C'est pas, pas pour mon image ou ma photo ou quoi que ce soit, là. Euh, mon nom, c'est Jacques-Antoine. Mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. Mon email, mon courriel, c'est sur gmail.com. Donc, c'est Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17. Gmail.com. N'oubliez pas que Jacques, c'est J-A-C-Q-U-E-S. C'est tout écrit ensemble. Donc, en lettres minuscules, avec le chiffre 17, tout écrit ensemble, il n'y a pas d'espace à nulle part. gmail.com, ou vous avez l'autre courriel aussi qui est normandin, -ja, Écrit en lettres minuscules, tout écrit ensemble, yahoo.com. Euh, J'ai fait mes commentaires euh, sur ce qu'on va entendre euh, de mon avocat Michel Lebrun, euh, qui a été quand même... Euh, d'une certaine façon, qui, qui a dû se retirer du barreau du Québec, suite à la déclaration dans laquelle il a déclaré factice, illégitime, euh, le, les tribunaux judiciaires du Québec, ainsi que les administrateurs de la justice, si on veut. Et, euh, donc, euh, je vais vous faire entendre ça et euh, vous allez voir ce qu'il en est puis euh, je n'aurai pas à faire de commentaires, je pense que les commentaires, s'il y a quelque chose, peut-être que si j'ai parlé trop vite ou quoi que ce soit, là on pourra voir exactement ce qu'il y en a. Donc on commence immédiatement, on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va bien fonctionner. On va voir ce qu'il y en a de ça, explication, ajustement audio. J'espère que ça va fonctionner, j'espère. Ah mon Dieu, j'ai bien peur que non, j'ai bien peur que non. En tout cas, on va le voir. C'est long. Je vais vous dis franchement, ça concerne ça ici, ce fameux document-là ici. Je ne sais pas si vous le voyez. OK, c'est la régie de l'assurance maladie du Québec, qui est la Société de d'assurance maladie du Québec. Elle est enregistrée au registreur des entreprises de Revenu Québec. J'ai quand même son numéro d'enregistrement ici. Euh, je vais vous donner ça en main ici. Euh, si ma mémoire est bonne. Un petit peu. C'est drôle parce que j'allais écouter ce matin. Numéro du gouvernement du Québec. Donc, je vais vous donner quand même son numéro d'entreprise. Voyez-vous? On peut voir ici... Là, on voit que c'est écrit à l'envers, mais ça, si vous voulez que je vous dise? Je vais quand même vous le lire. Euh, registre des entreprises, état d'enseignement d'une autorité publique au registre des entreprises du Québec. De Revenu-Québec, parce que Revenu-Québec Ça, ça se trouve être assujetti par Revenu-Québec. Donc, le registre des entreprises est assujetti à l'Union du Québec. Il fait partie de l'Union du Québec aussi. Donc, euh, état de renseignement d'une autorité publique au registre des entreprises. Renseignement en date du 2022 07 05 à 14 h 40 minutes 52 secondes. Le numéro d'entreprise du Québec NEQ 88 12 01 03 02. Ça, c'est le nom de l'entreprise. C'est le numéro de l'entreprise qui se trouve être la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est aussi la Société d'assurance biens et risques divers d'assurance santé, d'assurance maladie du Québec. C'est dans le même document, c'est le Code d'activité économique 73-39. Donc, c'est une compagnie d'assurance euh, tout risque pour les biens. Et les biens, ben, euh, j'avais quand même rédigé euh, ce qu'en était euh, de la fameuse définition des biens en question. OK. Un bien, d'après la loi d'impôt, j'ai les premiers mot complet là, mais un bien, euh, c'est de toute nature, réelle ou personnelle, du registre des lois personnelles et réelles mobilières du ministère de la Justice du Québec. C'est Un bien, c'est de toute nature, corporelle ou incorporelle, et ça comprend également une action, comme celle de compléter une demande d'accès à l'information. Ça, c'est un bien. Le formulaire 20-715-03-WFA qui est un dossier... Non, ça c'est 20-715-03-WF. Ça c'est un dossier de plainte. Mais on a quand même ce fameux dossier-là, qui est le dossier que je vous ai montré tantôt, ok qui est ici. Et ce dossier-là, c'est le formulaire 22-715-01-WF. F comme fenêtre, A comme albert. Et c'est un formulaire de refus ou de modification de refus dans le dossier Santé Québec DSQ. Et c'est écrit ici important. Afin de prévenir l'usurpation d'identité et de protéger vos renseignements personnels, votre demande doit obligatoirement être accompagnée d'une copie d'un document d'identité valide. Depuis quand que les, vos, vos documents d'identité à vous ne sont pas valides, c'est à vous. C'est vous qui décidez si le document est valide ou non. C'est pas ce que être le gouvernement. Ici, ils disent qu'ils doivent obligatoirement être accompagnés d'une copie d'un document d'identité valide avec photo. Vous n'avez pas à fournir votre photo quand que vous avez la, une menace qui vous pend au bout du nez. De, vous, de supprimer votre permis de conduire ou votre carte de chance maladie si vous ne mettez pas votre photo dessus. Vous comprenez? Et ça, c'est une violation du Code civil du Québec. OK? Et du Code de procédure civile. Mais dans le Code civil, le Code civil, c'est la loi française, c'est la loi du Québec. Et tout ce qui est du Code civil s'adresse à la personne physique. Une personne physique, c'est inanimé. C'est la page 1809... Euh, et 2222, euh, du dictionnaire de droit de Jacques Picotte. Euh, euh, C'est un dictionnaire de Moncton, euh, au Nouveau-Brunswick, et il est en français. Donc, euh, ils disent ici, euh, euh, être accompagné d'une copie d'un document d'identité valide avec photo et signature, carte de chance maladie, permis de conduire, passeport. Donc, euh, ces trois éléments-là, pour vous, à, votre information, c'est une chosification de votre nature humaine, du règne humain dans lequel vous faites partie, mais que le gouvernement ne reconnaît pas. Le gouvernement reconnaît seulement le règne animal. Nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Donc, ne euh, cherchez pas la définition du mot « meuble » quand on dit que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est l'article 383 du Code civil du Bas-Canada de 1866, qui aujourd'hui a été transposé ou a été tout simplement modifié pour dire la même chose aux articles 899 et suivants du Code civil, du nouveau Code civil du Québec de 1991. Donc, euh, ici, c'est certain que le gouvernement ne peut pas vous forcer à signer un formulaire comme ça. Et il a dit, il dit ici, « Signature obligatoire. » Quand vous signez un, un document obligatoire qui est imposé, qui est assujetti par le gouvernement, qui vous assujetti au gouvernement, ce n'est plus votre responsabilité, ce n'est plus vous, là, vous devenez tout simplement quelqu'un qui est punissable. Qui, qui peut subir une peine prévue par la loi, si vous ne signez pas un document comme ça, pour refuser ou modifier votre refus. Mais celui qui a violé votre identité, celui qui a usurpé votre, identi votre identité, celui qui a subjugué votre identité, ok... Celui qui, a, qui utilise euh, par subterfuge des moyens hypocrites, occultes, anonymes, pour vous faire signer des choses comme ça, on appelle ça nos gouvernants. On appelle ça ceux pour qui vous allez voter à l'automne. OK? Donc, euh, qu'est-ce qui arrive avec ça, à votre avis? Où on s'en va? La pandémie est-elle finie? Pas du tout, pas du tout. Voyons donc, vous savez bien que ça va commencer à l'automne, il va y avoir encore les masques, il va y avoir toutes ces choses-là. Alors que ces gens-là devraient être emprisonnés, ceux qui vont forcer à être vaccinés, sous peine euh, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir assurer votre subsistance. Vous comprenez? Donc, quand un gouvernement arrive, et par la menace, par la menace d'un passeport sanitaire, d'un couvre-feu, en utilisant des policiers pour vous mettre à l'amende, des amendes entre 1000, 1500, 6000 il y en a qui ont payé beaucoup plus que ça. C'est à part de la violence policière qui s'est exercée dans certains endroits, ici au Québec comme ailleurs au Canada. Les policiers, ils n'ont pas tous euh, la même façon de voir les choses, vous comprenez? Puis ils n'ont pas tous l'information aussi, vous comprenez? Il y a beaucoup de policiers qui sont de bonne foi, mais il y en a quelques-uns que c'est tout simplement euh, des bras, c'est tout. C'est rien de plus que ça. Mais ils en ont besoin pour faire les, les sales jobs, comme on dit. Et on a vu dans certaines capsules vidéo des familles qui ont été vraiment violentées, des pères de famille, durant les fêtes. Quelque chose qu'on ne voit pas dans un monde civilisé. Et vous savez que le mot « civilisé », c'est contraire à humanité. Le mariage civil, c'est contraire au mariage religieux. Ce qui est civil, civilisé, civique, l'état civil, c'est contraire à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui comprend et contient Dieu, votre âme, vos valeurs spirituelles. Donc, vous comprenez qu'on est mal pris. C'est pas normal qu'ils ont abrogé l'article 93 en 1997. J'étais devant l'honorable juge Ginette Piché contre l'abrogation de l'article 93. C'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93. Il y avait euh, Warren Newman, qui était sous-ministre de la justice à cette époque-là. Et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de gens émus. Mais l'honorable juge Ginette Piché a dit qu'elle n'avait pas le choix. Il fallait abroger l'article 93 alors qu'en 1997... On n'avait pas signé la Constitution du Canada de 1982. On pouvait déroger à ça, en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne, que le gouvernement du Québec utilise à bon escient, quand bon lui semble. OK L'article 33 déroge à toutes les libertés fondamentales prévues à l'article 2 de la Charte canadienne et déroge à toutes les garanties juridiques prévus aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est l'article 33. Donc, l'article 33 annihile la Charte canadienne. C'est pas compliqué. Et euh, même si a eu d'autres chartes dans d'autres provinces et dans le pays du Québec de 1968, vous demanderez à de Benoît Pelletier et à Daniel Turp. Benoît Pelletier et Daniel Turp à l'Association des, euh, des séparatistes ou des souverainistes du Québec, en 2007, quand Benoît Pelletier a fait la déclaration que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12 de 1975, elle est quasi-constitutionnelle. 1975! La Charte de 1975 du Québec, elle est quasi-constitutionnelle. Donc ça, ça veut dire qu'elle est illégitime, elle est irrégulière. Elle est comme le disait, justement, euh, Maître Michel Lebrun. Vous comprenez? Je vais regarder ici, je, si je peux trouver. Euh, je pense que je vais pouvoir vous faire entendre ce que dit mon ami euh, Michel Lebrun là-dessus. Parce que c'est quand même assez important de voir euh, ce qu'il en est de ça. Attendez un instant. Euh, explication, enregistrement, audio, déclaration. OK, je l'ai ici. Copier. Là, je vais vous faire entendre ça. N'oubliez pas que les Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, représentait la reine. En 1997, elle a été nommée, nommée lieutenant-gouverneur du Québec. Et euh, dix ans plus tard, elle a été emprisonnée parce qu'elle n'a pas voulu signer la fameuse proclamation royale de 2008 qui a été imposée par le gouvernement du Québec. Et c'est euh, son remplaçant. Je pense que c'est Pierre Duchesne, qui a été lieutenant-gouverneur, qui a remplacé les cibots, qui a signé la proclamation royale Père comme un robot. C'est un notaire, ce monsieur-là. Donc, il y a eu deux proclamations royales. Ça commence par Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre, du Canada, du Royaume-Uni des territoires britanniques, au-delà des maires défenseurs de la foi. Alors que défenseurs de la foi, on a abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997. C'est Lucien Bouchard qui a fait ça. Hein, le Parti québécois. Pas rien que Lucien Bouchard, c'est le Parti québécois aussi, tout le monde. était d'accord avec ça. Et en parlant de ça, euh, Sylvain... Euh, euh, Sylvain, son nom ne me revient pas. Euh, C'est malheureux. Il est député de Bonaventure. OK. Euh, en 2021, il a fait passer la loi D-9.1.01, qui est la loi sur la dévolution de la couronne du Québec. OK. Imaginez-vous, il y a eu la dévolution de la couronne du Québec, de sa majesté, du chef du Québec en 2021, alors que Brian Mulroney, en 1985, de 1985 à 2021, il y a plusieurs années qui, qui ont passé, là, hein? mais Brian Mulroney, il a fait adopter la dévolution de sa majesté, la reine Élisabeth II, la dévolution de la couronne, dans le chapitre de loi. OK, attendez un petit peu. Dans le fameux chapitre de loi P1, l'article 2, qui dit que la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la Couronne. Comme s'il n'y avait jamais eu de pouvoir exécutif au Canada comme au Québec. C'est la même chose qu'il vient de faire là, euh, Sylvain Roy, c'est ça, député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy. Et c'est Karl Boulet qui se trouve être son attaché politique, qui est avec lui. Et ils ont fait adopter ça en 2021, la dévolution de Sa Majesté du chef du Québec. C'est pas normal qu'il y ait plusieurs reines et plusieurs rois, alors que dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est seulement la reine Victoria, ses successeurs et héritiers, qui ont le mandat de protéger des sujets de sa majesté contre les gouvernements que nous allons élire, que nous avons élus depuis 1867 et qui ont violé nos droits, qui ont posé des actes de félonie, de haute trahison, de sédition, de mutinerie, de piraterie contre la reine et contre tous ses dignes et loyaux sujets, partout dans le monde. Même si on est au Canada, on fait partie du monde entier. On fait partie du monde entier, dans tout son entier, de la planète. Et la reine, elle est chrétienne. Elle est chrétienne anglicane, mais elle est chrétienne. Elle n'a pas acquiescé, à la demande du Grand Orient de France, que le gouvernement de la France a accepté, c'est-à-dire que le Grand Royaume de France a tout simplement renoncé à Dieu okay, et à l'âme. Et a demandé tout simplement à tous ses sujets, au nom de la liberté, égalité, fraternité, de renoncer à Dieu et à l'âme. Mais l'Angleterre ne l'a pas accepté. La France l'a accepté. Mais l'Angleterre ne l'a pas accepté. L'Angleterre a resté. Dans un État chrétien. Pas la France. Même s'il y a la cathédrale de Paris et qu'on a des monuments euh, euh, chrétiens partout en France qui datent de, de, de, de plusieurs siècles. Non, la France. Euh, écoutez, Jeanne d'Arc, hein, ils l'ont passé au bûcher comme sorcière et en ont fait leur patronne ensuite. Imaginez le supplice qu'elle a vécu, cette femme-là. Non, c'est n'importe quoi, la France. Le gouvernement, actuellement, vous savez que M. Macron, il est prince de la France. Et euh, <rire> j'ai ces documents-là, j'ai trouvé ça. Il est prince. Comme Elisabeth II est censée être la reine du Canada, Macron est le prince de la France. Qui va le remplacer? Qui va remplacer le prince de la France? Il va toujours rester prince, même s'il si y a quelqu'un qui le remplace, qui se substitue à lui par la volonté du peuple, il va toujours être le prince de la France. Et son représentant, c'est un prêtre, je ne sais pas de quelle, de, de quelle culture, de, de quelle conviction religieuse il est, mais c'est comme ça. Donc, euh, on va aller immédiatement sur euh, ce qui concerne euh, mon ami Michel Lebrun, mon avocat, et sa fameuse déclaration. Puis à partir de là, bien, vous en ferez ce que vous voulez, mais je vais pouvoir vous reprendre, euh, ou reprendre Michel, dans certains, euh, sur certains points, de façon à être capable, euh, mon Dieu, que... Le problème d'où c'est vrai que je suis sourd un peu, mais ça va Donc, ça va débuter, ça sera pas très très long. J'ai l'impression. Voilà, ça sent bien. Michel Lebrun nous parle du coup d'État au Québec. En 1968. C'est pas peu dire, c'est pas quelque chose. Euh, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. OK. Donc, euh, c'est avec de commencer. Je vais vous dire, franchement, euh, c'est vraiment un homme extraordinaire, Michel Le Écoutez bien ça. Et voilà. On va voir ce que ça donne maintenant, si le son est correct. Et euh, j'ai tous ces documents-là ici. Donc euh, j'ai tout ça en preuve, il n'y a pas de problème avec ça. On continue. ils ont fait des erreurs. va oui, probablement, mais ils ont fait plein d'erreurs et puis ils ont continué. Et ce n'est pas des erreurs. Parce qu'une erreur, c'est quelque chose qu'on fait, euh, malgré nous, euh, par un, un oubli, euh, par un oubli quelconque, euh, euh, vous comprenez, euh, euh, manque d'histoire, manque de connaissances. On remet ça sur l'erreur. Ce n'est pas l'erreur. Ça devient tout simplement euh, de la procédure. Euh, de l'administration crasse, de l'administration corrompue, et il le dit, Michel tantôt, et la corruption a, a débuté. Et quand il a parlé, Michel Lebrun, tantôt, mon avocat, de corruption de l'administration de la justice, ça n'a pas changé. On est rendu en 2022 et ça n'a pas changé, bien qu'il y a des juges actuellement qui ont allumé là-dessus et qui veulent du changement dans l'administration de la justice, oui. Et euh, c'est grâce à, à certains avocats qui travaillent dans l'ombre actuellement, qui ne donnent pas leur nom. Et il y a des groupes, même de privés, qui ont, qui ont de l'argent et euh, qui en ont ras-le-bol de voir la corruption et de voir tout ce qui s'est passé. La pandémie fait partie de toute cette corruption-là. Euh, le passeport vaccinal, la menace de ne pas pouvoir voyager et quoi que ce soit. C'est tout interdit dans le Code civil. Et le Code civil est illégitime, illégal, inconstitutionnel et délictuel. Le Code civil, et pourtant, c'est la loi du Québec, le Code civil. Et il n'y a plus rien qui s'applique dans le Code civil qui est correct, qui est légal, qui est légitime. C'est tout illégitime, illégal et délictuel. On continue. Oui, euh, ben, euh, et, et, vous savez, M. Vaillancourt, que vous voyez ici, non? président M. Vaillancourt, Bien, il est devenu un juge de la Cour du Québec. Et puis il a donc condamné des tas de gens alors qu'ils savaient que c'était irrégulièrement formé quand, quand c'était des lois provinciales qui découlaient de 82. Ils devaient savoir parce qu'ils étaient là. Alors ça, c'était un juge de la Cour du Québec. Et c'est comme ça que peu à peu... Hein, parce que les juges, ils tiennent aussi. Alors c'est peu à peu comme ça qu'on a eu un, le système judiciaire qui est complètement pas Puis quand vous prenez cette lettre-là, euh, ce, ce document-là qui provient du, des débats de l'Assemblée nationale, euh, la, c'est une commission, hein, c'est en commission, ça a été fait le 16 décembre, c'est la commission permanente de l'Assemblée nationale, si vous, avez, si vous connaissez un avocat, ou peut-être un notaire, mais surtout les avocats, vous lui donnez ça, vous ne voudra pas le toucher. même pas le lire parce que ça, c'est vous qui le fait. Alors, les avocats, actuellement, ils sont fermés, complètement fermés. Et puis, ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas vraiment se défendre. Ils ne peuvent pas se rabattre sur la Constitution. Et puis, une Constitution, c'est justement fait pour se défendre contre le gouvernement. Alors si, voilà. euh, si la Constitution ne s'en occupe plus, euh, si euh, on ne fait pas les choses comme elles doivent être faites, bien là, les pauvres citoyens, n'ont plus vraiment de recours qu'on en se dit. Fait, c'est pour cette raison-là que c'est euh, bien dangereux. Alors tout à l'heure, je vous parlais Je vous parlais du, euh, je vous, je vous parlais du euh, Conseil législatif qui est un petit peu comme le Sénat. Et puis, on va vous passer le document. Hein, il y en a sûrement, parmi vous, là, qui se souviennent comment ça s'est fait en 1968, comment on est passé de, euh, le, du, euh, de la législature de la province de Québec à la législature du Québec. Dès que vous comprenez « du Québec », là, c'est... plus une législature, c'est l'Assemblée nationale. Ce n'est plus l'Assemblée législative, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Vous comprenez, il est en train de l'expliquer. Quelque chose de nouveau. Alors, parce que quand ils ont changé ça, ils ont dit on va changer et puis on va faire ça avec... Ils ont enlevé le mot province, c'est la législature du Québec, c'est plus la législature provinciale. Mais ce n'est même pas une législature. C'est l'Assemblée nationale. C'est pas l'Assemblée législative. C'est l'Assemblée nationale. N'oubliez pas ça. Mais mon ami Michel, mon, qui est mon avocat, ne, ne peut pas dire ça. Et c'est un très, très bon avocat. Écoutez, ça prend du courage pour euh, donner les explications qu'il donne là. J'ai là mon chapeau à 100 000 à l'heure, ça c'est certain. Et euh, je serai toujours à ses côtés, il n'y a pas de problème avec ça. On continue. Et Le Québec n'est pas une Alors, province. Vous voyez, législature du Québec, ce n'est pas la vraie législature. Alors, la législature du Québec, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont dit on va prendre le pouvoir... On va exercer le pouvoir que la législature de la province, avec le conseil législatif qui était vidé, et puis avec l'Assemblée nationale, on va faire une nouvelle loi, et puis cette loi-là, ça va s'appeler la législature du Québec, et puis, puis l'Assemblée nationale. Ils ont fait une loi pour créer la législature du Québec, alors que c'était dans les articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Vous voyez bien que rien ne tient... Et ça, on appelle ça de la haute trahison, c'est de la haute trahison, c'est euh, un crime de félonie, des politiciens, de tous ceux qui ont travaillé contre la reine d'Angleterre, qui ont travaillé contre tous ces dignes et loyaux sujets. Tous ceux qui ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997 sont, sont coupables de félonie, de haute trahison et de sédition à Sa Majesté, la Reine, et n'oubliez pas actuellement que la Cour d'appel est en occupation, elle occupe criminellement le bureau du lieutenant-gouverneur. Comment voulez-vous vous défendre quand le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur ne connaît même pas sa fonction, et n'oubliez pas que le lieutenant-gouverneur, Jean-Michel Doyon, c'est un ancien bâtonnier du barreau du Québec qui est au courant de tout, lui. Donc, euh, lui, là, euh, non, non, il faudrait qu'il se trouve la trappe, qu'il donne des explications, ou qu'il prenne la, le, les barres, qu'il okay, qu'il aille l'autre barreaux, qu'il soit emprisonné. C'est pas compliqué. Ils l'ont fait pour les Stibauds, ils ont hâte de le faire pour Jean-Michel Doyon. Ça c'est certain qu'il est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, le, le plus haut grade. On continue. du Québec, et puis à partir de ce moment-là, ben, il y aura seulement une chambre, et puis on va tout décider. Mais vous comprenez que... Si il y a... Voilà, il y a une seule chambre législative, il n'y a plus de, de, de, de conseil législatif. Et le conseil exécutif, ce n'est pas le conseil législatif, c'est le conseil des ministres. Ils ont appelé le Conseil exécutif, pareil, comme euh, la Chambre des communes ont le conseil exécutif euh, du, du bureau euh, du, dis, du premier ministre. Et le Conseil privé de la reine, ça n'existe pas. C'est le Conseil privé du Canada qui est rendu le Conseil des ministres. et Il contient, lui, le, il est recommandé au style, c'est-à-dire qu'il est représenté par euh, l'État profond, donc par des privés. Ce n'est pas des élus, ce n'est pas rien que des élus, ce n'est pas rien que des ministres. Tu as, as beaucoup de gens très, très riches qui, qui sont conseillers au Conseil privé du Canada. Et la reine, ben, la dévolution de la couronne euh, en 1985 par Brian Mulroney, hein, dans le chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, euh, stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dissolution de la couronne, donc comme si on avait un monarque euh, ou de pouvoir exécutif euh, au Canada. Et ça a été sanctionné par Jean Chauvet, qui était gouverneur général, qui a sanctionné la propre dévolution de son statut, de son autorité, de son titre de gouverneur général du Canada. Donc les lieutenants-gouverneurs -gouverneurs sont les lieutenants du gouverneur général, ce ne sont pas des lieutenants du premier ministre. Et n'oubliez pas que euh, la loi D-9.1.01 du Québec euh, de... 2021 le 4 juin euh, qui a été adopté par la CAC euh, suite à une pétition de Sylvain Roy qui est député de Bonaventure ont adopté la dévolution de la couronne du, de sa majesté du chef du Québec en 2021 alors qu'il n'y avait plus de couronne depuis 1985 au Parlement du Canada c'est pas des farces là vous comprenez donc ça veut dire qu'il y a une règle partout les règnes, ça promène partout ici des règnes puis des rois c'est n'importe quoi ici c'est de la foutaille, c'est de la haute de la félonie, et tout ce qui est synonyme de félonie. Et ça, c'est euh, euh, la peine capitale, c'est emprisonnement à perpétuité, ça. Ce n'est pas des façons. On continue. Une chambre, et puis que les gens changent à tous les quatre ans, c'est bien plus facile de faire de la corruption. C'est bien plus facile de faire de la corruption à une chambre convaincre une personne qu'en convaincre. Alors c'est ça qui est arrivé. Et puis maintenant, ben, c'est la même chose, ça se continue, ça se continue, ça se continue. Et, et, et même la Cour suprême, je vous le disais tantôt, hein, ça c'est un jugement de la Cour suprême que vous avez ici en France. Et puis, sur cette, seulement sur cette page-là, si jamais vous êtes accusé, vous la gardez, hein, vous montrez ça à votre avocat, peut-être qu'il ne voudrait pas l'avoir, mais l'autre qui si vous dit, à la Cour suprême, peut-être qu'il va regarder. Culture. Alors, eux, ils connaissent. Hein? Eux, ils sont reconnus comme avocats, puis ils écoutent les juges, puis ils écoutent la jurisprudence. Et puis vous, si vous leur apportez un autre argument, ben, vous êtes qui, vous? Hein? Hein? Vous êtes un petit citoyen, puis euh, c'est... Euh, vous êtes rien. pas grand-chose. Alors, euh, alors, regardez... Vous êtes une personne physique. Ça, ça de rien, là, mais c'est important. Euh, C'était euh, la Cour suprême qui prononçait sur la possibilité que le fédéral puisse couper le Sénat, éliminer le Sénat, comme ils ont fait pour le Conseil législatif <coughs> Alors... <fix> Alors, euh, je... Parce que la deuxième, le deuxième paragraphe en jaune, regardez ce qui est écrit. L'élimination du Sénat, et puis c'est la même chose pour le Conseil législatif, euh, irait beaucoup plus loin car elle impliquerait le transfert par le Parlement de tous ses pouvoirs législatifs à un, à un nouvel organisme législatif dont le Sénat serait Alors au Québec, c'est la même chose Un nouvel organisme législatif, pas exécutif, donc automatiquement, c'est une seule chambre, la démocratie vient de tomber. Vous n'avez plus à aller voter. Parce que vous n'avez plus aucune chance, aucune chance d'avoir une protection au pouvoir exécutif. Puis le pouvoir exécutif, c'est les tribunaux judiciaires, c'est les juges, c'est les avocats, c'est le directeur des poursuites criminelles. criminelles et pénal. Oh, ça l'a coupé. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est le procureur général du Canada, c'est le procureur général du Québec, c'est le procureur général de chaque province, et le Québec n'est pas une province, c'est un pays depuis 1965, je vous l'expliquerai une autre fois. On continue. Alors, ils ont pris le Conseil, ils ont pris l'Assemblée législative, puis ils ont dit maintenant, là, on va joindre ça, on va exercer tous les pouvoirs de ces deux organismes-là, ça va s'appeler l'Assemblée nationale du Québec et puis la législature du Québec. Vous n'avez pas le droit de le faire, parce que si vous regardez un petit peu plus loin, c'est indiqué le, le dernier paragraphe. La Cour va juger que l'article 92 de l'acte confère à la législature le pouvoir exclusif d'édicter ou d'abroger des lois et qu'il ne vise pas l'institution d'un nouvel organisme législatif à qui la législature pourrait déléguer cette législature. N'oubliez pas que c'est une législature qui n'est pas une législature, donc c'est un, simplement euh, une assemblée, qu'elle soit nationale ou non, c'est une assemblée à Québec qui est censée nous gouverner, qui est irrégulière, illégitime, et qui décide de quelle façon elle va tout simplement continuer à corrompre le système administratif démocratique. Pourquoi on va voter. Pourquoi le gouvernement va chercher euh, de l'argent euh, à chaque bulletin de vote? C'est un chèque en blanc que vous signez au gouvernement, puis vous le signez au plomb, en plus de ça. Et c'est votre personne juridique, c'est votre nom de famille qui est appelé, parce que c'est seulement votre nom de famille qui a une date de naissance. Votre prénom, ça n'existe pas en droit. Et un baptisé, quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu ou qui a une âme, ça n'existe pas en droit ni en politique, ici au Québec, comme au Canada. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont abrogé l'article 93 en 1997, dans le dossier 500-05-031-13-031-133-976. C'est ça. 031-133-976. Ça, la... ça se trouve être la procédure devant l'honorable juge Gilles euh, quand ils ont abrogé l'article 93 qui garantissait l'enseignement de la religion catholique et protestante chrétienne au Canada et au Québec et euh, à partir de là ça a conservé le pouvoir exécutif de la reine parce que nous étions au sujet de la reine en vertu de l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada et moi, moi, mon assurmentation s'est fait en vertu de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada de 1866 euh, ça s'est fait le 23 août 2013 et je suis placé pour débattre de ça avec n'importe quel avocat qui aura le courage de venir en débattre avec moi, et euh, j'espère que Michel euh, va, va se prêter à l'exercice éventuellement. J'espère. Donc, on continue. Alors ça, c'est exactement ce qui a été fait. Il n'y avait pas le droit pour le faire. Alors bon, le lieutenant-gouverneur, il devait renommer les conseillers législatifs, il y en avait 24, c'est pas énorme. Il devait les renommer, mais il ne les a pas renommés. Et puis jusqu'à maintenant, il n'y a rien Mais ça existe toujours. Hein? La, la salle du Conseil législatif, de la même façon qu'à Québec, elle existe toujours. On dit que c'est le salon rouge, qu'il est toujours là. Mais il est vide de ces conseillers. Okay, Et les conseillers législatifs sont tous décédés. Donc, il n'y a plus rien. Donc, ça ne donne à rien d'avoir une chaise vide. Vous comprenez, euh, c'est simplement une... Euh, comment je peux dire donc une institution, une organisation au rebut, qui a été mis au rebut, vous comprenez? C'est même pas symbolique. S'il l'avait voulu, il aurait orné, il aurait décoré, euh, il y aurait eu euh, toutes sortes de cérémonies pour ça, chaque année. Euh, non, il n'y a rien de ça, vous comprenez? Et ceux qui nous ont trompés, c'est ceux qu on a, qui ont été nommés sans sa majesté la reine au pouvoir exécutif. Parce qu'oubliez pas que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Ça, ça a été adopté en 1985, dans le chapitre de loi P1 de la loi du Parlement du Canada par Brian Mulroney. Il savait ce qu'il faisait, Brian, mais il travaille au secrétariat de Québecor Communication. Et euh, c'est un homme intelligent, euh, c'est déjà intelligent, mais euh, je pense que ces gens-là devaient à quelque part souhaiter qu'il y ait des gens qui éventuellement réagissent à ça. Et, euh, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, eux autres, puis attend, maintenant, ils attendent des gens comme moi, comme Michel Lebrun et comme d'autres, pour arriver et faire une correction sans démolir le système, sans le démolir. On continue. Et puis, c'est important, un conseiller législatif, parce qu'il reste là longtemps, puis il peut voir c'est quoi qui se fait dans les lois avec le temps. Tandis que les députés, ils sont là pour quatre ans, peut-être qu'ils reviennent, peut-être qu'ils ne reviennent pas. Alors c'est important qu'il y ait des gens qui soient indépendants et qui puissent dire c'est pas correct. Tandis que là, actuellement, c'est les avocats du procureur général qui peuvent le dire. Mais si le premier ministre leur dit oh, oublie ça ils vont oublier ça. Alors ils ne sont pas indépendants. <rire> Donc voyez-vous, le premier ministre trouve à occuper de pouvoir souverain, mais ce n'est pas le souverain. Donc, moi, j'ai quand même le sceau euh, du vice ici que j'ai fait faire et que je vais remettre au vice-roi aussitôt qu'on va me donner le nom du nouveau souverain depuis la dévolution de la couronne en 1985 par Brian Mulroney. Et euh, puis, n'oubliez pas que ça a été sanctionné par Jean de Chauvet, qui était gouverneur général, qui a aboli tout simplement son poste de gouverneur général par dévolution et qui a dévolu aussi des euh, lieutenants-gouverneurs partout au Canada. Et le Québec, ce n'est pas une province, donc tout ce qui s'applique, s'applique aux provinces. Tout ce qui se fait au fédéral s'applique aux provinces, alors que le Québec n'est pas une province. C'est la loi 20.2 de l'an 2000, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec, pas la prérogative royale, non la prérogative du peuple du Québec et de l'État national, qui est un pays, l'État national du Québec, et c'est dans le fameux euh, Code civil, euh, Baudouin-Renaud, de 1997-98, qui dit que le Québec, c'est à la page 22, et qui stipule que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile. Donc, euh, écoutez, c'est même dans le code civil que c'est écrit. Il faut arrêter, là. et pourtant, tout ce qui s'applique, s'applique aux provinces ou à une désignation de province. Les juges le savent, les avocats le savent, les notaires le savent, et personne n'a réagi à ça. On continue. Absolument. Ce, alors, c'est pour cette raison-là que c'est bien important, c'est bien important de pouvoir avoir une constitution, de pouvoir s'appuyer sur une constitution. Prenez la constitution que vous voulez. Il y en a une qu'on appelle de, celle de 1867, hein, que M. Trudeau a rapatriée, mais elle est en anglais. Et puis elle a pas encore été traduite. Elle a été traduite en français, mais elle n'a pas. Oui, la été est bonne. C'est Maître Olivier qui a traduit ça. J'ai un document ici de 300 quelques pages. Et c'est quand même très, très bien expliqué. Puis ensuite de ça, bien, aujourd'hui, la nouvelle Constitution, ne veut absolument rien dire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que euh, ça s'est fait comme ça, parce que ce qui est traduit euh, n'est pas adopté en anglais. Il n'y a rien qui a été adopté dans les deux langues au Parlement du Canada, ni dans les législatures canadiennes ni euh, au, par... au faux Parlement du Québec de 1968, tout ce qui est adopté ici est adopté en français, puis c'est traduit ensuite en anglais, sans adoption. Vous comprenez? Donc, qu'on ne vienne pas me dire que parce qu'elle n'a pas été euh, adoptée en français, qu'elle ne s'applique pas. Étant donné qu'ici, tout ce qui s'applique, c'est seulement dans une langue ailleurs, ils traduisent ensuite de ça en français. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne traduisent pas dans les deux langues. Arrêtez d'arriver de me dire que ce n'est pas, euh, que ça a été adopté seulement l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est seulement en anglais. C'est pas une traduction conforme. Vous comprenez? C'est complètement faux. Sinon, il faudrait que ce soit adopté dans les deux langues. Il faudrait que tout le monde comprenne. Et toutes les provinces du Canada, les territoires du Canada, ça serait pour être bilingue partout. Il y a seulement le Nouveau-Brunswick qui est bilingue. Le Québec n'est même pas bilingue ici. ici. on est dans la merde, comme d'habitude. On a toujours été dans la merde. on a été adopté en français. Alors, on est avec une constitution en anglais. Ben, Peut-être qu'on aurait intérêt au Québec. Oui, mais c'est pas ça, madame, pour le moment. Notre constitution, à nous, même après... Hein, on a fêté les, les 150 ans, là. Si vous allez sur Canly, puis vous faites loi constitutionnelle, vous allez voir qu'ils vous disent que la version officielle, c'est seulement la version en anglais. Et puis ça, les gens ne s'en Parce qu'on ne vous le dit pas. Et puis pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit pas? Ben parce qu'il y a Radio-Canada, parce que euh, finalement, euh, il y a des intérêts avec euh, M. Pellado, puis euh, il y a différents intérêts comme la presse, etc. Et puis ça, c'est des, des gens qui sont importants. Et puis, l'information ne circule jamais. Alors, aujourd'hui, je pensais que c'était important de, de vous dire comment l'Assemblée nationale, et puis pourquoi elle avait été faite en 82, parce qu'elle découle d'une erreur. D'une série d'erreurs. Et puis, les juges, là, ils ne veulent pas les reconnaître. Parce que s'ils reconnaissaient, vous savez ce qui arriverait? Parce que toutes les lois qui ont été faites après 82 par l'Assemblée nationale, c'est trop valide. Et puis, il y a certaines lois qui ont agrandi le nombre de juges de la Cour supérieure et puis le nombre de juges de la Cour du Québec. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que Benoît Pelletier, Maître Benoît Pelletier, qui était au cabinet euh, euh, des ministres euh, sous le régime euh, de Jean Charest, euh, a déclaré en 2007 quasi-constitutionnel la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui est la fameuse loi fictive, illégale, illégitime, la loi C-12 de 1975, il a avoué lui-même qu'elle était quasi-constitutionnelle. Et Daniel Turk peut vous le prouver, il était à l'association, et c'était une réunion qu'ils ont fait, et l'invité de Marc, c'était Benoît Pelletier, qui avait parlé justement contre nous, quand il y a eu la fameuse émission « Citoyens souverain à tout prix », l'émission d'Alain Galabelle, euh, l'émission Enquête à Radio-Canada, qui a fait un tour du Canada, puis, qui a été entendue même en Arabie Saoudite, là, euh, puisque ça a passé sur TV5 et ça a passé un peu partout. Donc, euh, non, euh, vous savez que euh, le, le système ici, il est vraiment, vraiment là, un chaos total et absolu, hors-douable, de chaos. On continue? Jamais, ces gens-là disaient pas que oui, vous avez raison, euh, on ne pouvait pas constituer une nouvelle législature. Il y a à peu près 80, 80 personnes, 80 juges de la Cour supérieure qui disparaîtraient parce qu'il faut que ce soit la législature de la province qui puisse faire la place pour les juges de la Cour supérieure. Alors, il y en aurait 80. Ces gens-là, ben, ils gagnent à peu près 340 000 par année. Et puis, euh, quand ils ont fait un certain nombre d'années, ils ont le droit à 66 à vie. Alors, ça veut dire plus que 200 000 de retraite à vie. Il y en a qui prennent leur retraite à... bien jeune. Là. Alors, ben, c ça, monsieur, c'est une, bonne... une bonne question. Parce que la Cour suprême, elle, elle, elle le sait, là. Elle ne l'applique pas, mais elle sait que ce n'est pas légal. Hein? Elle Bien sait oui. que la législature du Québec, là, avec seulement une chambre, ce n'est pas la législature réelle avec les deux chambres. Ça, elle le sait. Puis elle le sait, regardez, c'est depuis 1980 qu'ils le savent, au moins. Ben au moins. Eh oui. Alors, ils le savent depuis. Depuis, Jean le Mais ils ne l'appliquent pas. Alors, euh, c'est ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu des jugements par après, comme par exemple des jugements d'Air Canada, qui ont dit, si jamais il y avait une contestation sur une base constitutionnelle, les lois d'impôt, puis tout ce que vous avez payé en impôt, on fait quoi avec ça? Ben, les bons juges de la Cour suprême, bien, ils ont dit, on ne peut pas vous rembourser. <rire> Alors, euh, dans ce cas-là, on va être obligé de… Hein, c'est dans Air Canada, à peu près vers 1985, hein, c'est un jugement de la Cour suprême. Puis les gens ont dit, ben, s'il y a une inconstitutionnalité, ben, ça serait injuste pour la nouvelle génération qu'on fasse payer la nouvelle génération et tout ça. Alors, et puis de toute façon, euh, l'impôt, c'est volontaire. C'est dans la loi, hein, c'est volontaire. Je vous en quand oui, même. Oui, absolument. Alors, c'est pour cette raison. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la loi de l'impôt l'emporte sur toutes les lois au Canada et il n'y a pas de loi. Dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, la définition du mot « loi » c'est la suivante. « Loi » comprend « loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et au fédéral, pour euh, tout simplement supporter ou confirmer euh, cette définition-là de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec... C'est la loi Z03 du fédéral de 1985, la même année, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour l'impôt. J'ai été emprisonné pour l'impôt. La gendarmerie royale du Canada ne savait même pas, quand elle m'a emprisonné qu'elle volait le monde. La gendarmerie royale du Canada ne savait pas qu'elle volait le monde et qu'elle <coughs> elle était obligée de voler le monde à la demande des avocats et des juges. Elle ne le savait pas et elle ne le sait pas encore. On continue. Là que maintenant on est sans constitution, et puis qu'on a une constitution canadienne ou une constitution québécoise, que vous soyez pour l'indépendance ou vous soyez pour le Canada, ça m'importe peu. Mais ce qui est important, c'est de respecter.